Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans le sud de Tenerife aujourd'hui, là il y a quelques gouttes de pluie qui tombent en ce moment. Euh, sinon, euh, bon, je sais que vous avez des températures extrêmement froides chez vous euh, en France et en Belgique. Heureusement on n'a pas eu ça ici, on a eu un peu de, un peu de tempête ces derniers jours ici à Tenerife. Il a plu, il y a eu pas mal d'eau, ça nous a donné de la neige sur le TED, donc le TED est magnifique en ce moment. Mais sinon, euh, tout va bien, la, la température est hyper agréable ici, une vingtaine de degrés dans, dans le sud, alors que je sais que chez vous, là, vous êtes bien en dessous des, des 0 degrés. Alors, dans cette vidéo, euh, je voudrais répondre à la question est-ce que c'est difficile de gagner en bourse eh bien oui, c'est difficile lorsqu'on n'y connaît rien au départ euh, et qu'on se lance en bourse. Il y a tellement de possibilités, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas euh, s'il faut commencer à trader les actions, euh, s'il faut trader à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc il y a effectivement euh, un tas d'informations qui, qui vous manquent si vous êtes débutant en trading, si vous voulez gagner en bourse vous ne savez pas par où commencer, donc ça je le comprends très bien. Donc la première chose que vous devez faire c'est bien sûr essayer de trouver des informations sur internet gratuitement d'abord et puis euh, si vous voulez un complément d'informations que vous n'avez pas encore suffisamment d'informations, eh bien commencez à suivre des formations. Alors vous avez des formations qui ne sont pas très chères, donc vous avez un lien ici en haut vers mes formations, vous avez une formation gratuite et une formation payante, formations même et vous verrez que petit à petit vous pourrez acquérir euh, rapidement des informations qui seront capitales pour vous pour commencer à gagner en bourse. Donc ne passez pas des années à essayer de chercher par vous-même, il y a des personnes comme moi qui ont passé pas mal de temps à trouver des méthodes efficaces donc il y a des méthodes efficaces que vous pouvez acheter et à ce moment-là vous gagnerez des années euh, de temps où, où vous, que vous n'y arriveriez pas d'une autre manière. Donc ça vaut peut-être mieux de payer un petit peu d'argent pour gagner des années euh, avant d'arriver à avoir des, des bons résultats en trading. Il y a tellement de possibilités, euh, il y a des, des tas d'indicateurs techniques, euh, il y a des, des tas de, de méthodes qui feront que si vous n'avez pas un guide, si vous n'avez pas un coach, eh bien, vous allez perdre énormément d'argent et même si vous tradez en réel, vous allez perdre de l'argent, vraiment, et vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont, qui ont perdu de l'argent pendant 10 ans, 20 ans, avant d'arriver à gagner en bourse. Donc euh, le meilleur conseil que je peux vous donner, investissez un peu d'argent dans des formations, euh, vous pouvez prendre plusieurs formations et vous, vous, tout, vous trouverez certainement des, des indications intéressantes qui vous aideront dans les différentes, infos, les différentes formations que vous pourrez acquérir et à ce moment-là, vous trouverez vraiment la méthode qui vous convient le mieux. Alors bien sûr, un gros avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut trader sur un compte de démonstration. Donc si vous avez une méthode, si vous testez une méthode, testez-la d'abord sur un compte de démonstration. C'est très important. Donc, ne passez pas en compte réel avant d'avoir des bons résultats sur un compte de démonstration. Et une fois que vous avez des bons résultats pendant quelques semaines, voire quelques mois en démonstration, à ce moment-là, commencez à ouvrir un, un compte réel de 1000 5000 comme vous le voulez. Et on, on peut aujourd'hui ouvrir un compte à partir de 500 euros chez la plupart des brokers. Et à ce moment-là, vous commencez à trader en réel et vous verrez que les résultats, si vous avez une bonne méthode, se concrétiseront une fois que vous aurez passé quelques temps en compte de démonstration. Donc c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez démarrer en bourse, si vous, vous êtes intéressé par la bourse et le trading, euh, investissez d'abord dans des formations, ne perdez pas votre temps à chercher une méthode par vous-même,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 Et euh, courage, hein, je sais que vous avez froid en ce moment en France et en Belgique. Euh, J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Nous ici, vous voyez, on a un jour beaucoup de soleil un jour un peu moins. Mais euh, le printemps, euh, c'est pour bientôt ici aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.